Bonjour à tous, voilà, je voulais faire une petite vidéo, un petit tirage de cartes pour demain, parce que demain c'est l'école, et oui, les reprises d'école, elles sont là, et euh, je ne vous cache pas que je suis un petit peu inquiète, enfin inquiète, oui et non, parce que dans le fond, euh, je me dis, tout va bien se passer, il n'y a pas de soucis, je fais confiance, je fais confiance. N'empêche qu'il ben, y a toujours le cœur des mamans qui, qui est là et qui... Euh, on ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Les hommes vivent l'instant présent. Nous, on a tendance à s'envoyer se, à dans, dans le futur en se disant, on vit l'instant présent, mais on se dit, quand même, quand même, quand même, il faut rester prévenant. Donc, je vais vous montrer euh, euh, ce qui est sorti. Parce que je les ai tirés avant, effectivement. J'ai... Euh... allez mieux, la petite bougie. Et... Euh... Donc... Euh... Mais je vais les compléter devant vous parce qu'il y a des trucs qui me semblent un peu... Euh... Voilà, j'ai pris euh, le jeu de votre destin. Et j'ai pris, bien sûr, euh, mon petit chouchou qui est euh, l'oracle des miroirs. Voilà. Mais je vais quand même euh, vous faire... Euh, je vais vous montrer. Voilà ce qui est sorti. Alors, là... Vous voyez, c'est la justesse. La justesse, elle vous dit... La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. C'est ce que je fais. Du coup, je ne suis pas trop inquiète. On verra bien. Là, nous avons... La femme dévouée, et oui les mamans, la femme euh, peut représenter les mamans et les brebis, ça peut être leurs enfants, on peut, on peut voir ça comme ça. Elle les protège euh, de la vilaine panthère noire qui là pour le coup, euh, elle peut être très belle mais là elle est représentée comme étant quelque chose de méchant contre ses, ses agneaux et la maman elle est là pour protéger. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Voilà, croyons, croyons, croyons, croyons, croyons, croyons. croyons. Ayons des, des pensées positives. Hein. Ayons des pensées positives. Et là, nous avons un homme de cœur. Donc, nous avons un homme qui est là. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort tout simplement. En fait, nous avons... Euh, moi, pour moi, le ressenti, c'est qu'il y a un homme de cœur qui est là, qui protège. Il protège. Il est là pour protéger. Alors, ça peut être le père, ça peut être euh, quelqu'un de l'extérieur qui est là pour protéger les enfants. Pour protéger. C'est un homme de cœur. Alors, pour les oracles de, des miroirs, on a... La correspondance. Donc on va avoir des nouvelles. Des nouvelles. Téléphone, messenger, je sais pas, on va avoir des nouvelles. Des nouvelles, donc je vous rappelle que cette vidéo, c'est pour euh, les enfants et l'école. Donc on va avoir de, des nouvelles. Des nouvelles. Des nouvelles. Alors, euh, les nouvelles, est-ce que ça va être un, un reconfinement est-ce que ça va être le bonheur dans la maison Est-ce que ça va être le fait que les enfants vont, être, vont revenir à la maison parce que euh, bah, euh, les parents refusent tout simplement ce qui se passe à l'école C'est possible. C'est La maison, c'est un havre de paix, c'est là où on retrouve notre famille, notre bien-être. Etc. Donc, euh, euh, c'est possible, c'est possible. Nous allons avoir des nouvelles de bah, l'étranger, du coup. Ça ressort beaucoup en ce moment, des nouvelles de l'étranger. Bah, euh, ça concerne toujours les enfants, hein. donc des nouvelles de l'étranger. Des nouvelles de l'étranger concernant les enfants. Alors, euh, les nouvelles de l'étranger concernent les enfants, ça peut être les enfants de France, comme de, de les enfants du, du monde entier. En fait, vous voyez, on tient la, le monde dans les mains, donc ça peut être des enfants du monde entier, de ce qui se passe dans le monde. Et euh, les nouvelles qu'on va recevoir, hein, bah, elles vont être. Euh, elles vont mettre en échec tout ce, ce qu'ils veulent mettre en place. C'est-à-dire euh, les tests, les vaccins et tout, euh, ça va les mettre en échec. Ça va les mettre en échec. Et comme ça va les mettre en échec, du coup, ils vont jouer leur dernière carte. Et leur dernière carte, c'est la carte de la culpabilité. Ils vont, nous, ils vont vouloir, ils vont vouloir hein, parce qu'on on, on a arrêté d'être bêtes aussi au bout d'un moment. Ils vont vouloir nous culpabiliser parce que vous comprenez, euh, ouais, ouais. pas de tests, pas de vaccins... Euh, c'est pas normal, vous allez rendre la, le reste de la population malade. Donc on va nous culpabiliser. Et c'est là-dessus que je voulais, cette carte que je voulais recouvrir. Et euh, on va voir euh, ce qu'elle nous dit. à une séparation. Donc euh, la séparation, bah, on peut dire que bah, euh... <coughs> la séparation, on fait un choix. On fait un choix. Soit on, on, on accepte d'être culpabilisé et on se fait tester, vacciner, histoire de ne plus avoir cette culpabilité. Soit bah, on décide de, de se séparer de tout ça, de refuser. Et là, forcément, il y aura une séparation qui va se faire entre ceux qui veulent et ceux qui veulent pas. Et ça finira par une victoire. Alors, les cartes, elles sont là. Voilà. Et donc, ça finira par une victoire. Je ne... C'est vraiment euh, un tirage de fond. Voilà, je vous le mets plus haut. Je vous rappelle la justesse. Croyez en La justice. La femme dévouée, les mamans qui vont se lever contre, euh, contre ce qu'on fait à leurs enfants. Un homme de cœur qui protège les enfants. Peut-être le papa, peut-être quelqu'un d'autre protège les enfants. Nous allons recevoir des nouvelles, une correspondance concernant euh, soit le foyer, euh, soit l'école, de l'étranger. Ça, ça vient beaucoup, l'étranger qui du coup va mettre en échec euh, bah, euh, ce qu'ils veulent mettre en place. Et ils vont nous faire euh, ils vont nous faire culpabiliser. Comme on refuse. Comme euh, on refuse, bah, ils vont nous faire culpabiliser. Il va y avoir donc de ce fait bah, une séparation hein, de ceux qui acceptent d'être culpabilisés et de ceux qui, euh, qui préfèrent leur liberté défendre leurs droits, défendre leur, euh, leur humanité. Attention, parce que j'ai ma carte qui vient de tomber. Et cette séparation amènera donc à la victoire. Voilà. Juste cette petite vidéo pour euh, rassurer... Euh, les parents qui, euh, comme moi, euh, se font un peu de soucis. Et, du souci, sans vraiment se faire, parce que dans le fond, je me dis que ça va aller. Ça va aller, même si euh, on nous pousse vraiment à bout en ce moment. Parce que mardi, mardi dernier, j'étais avec mon fils, euh, avec mon fils euh, chez euh, l'orthophoniste. Hein. Et euh, à compte, c'est une horreur. Le village de Comte, c'est une horreur. Il euh, y a les trois quarts des magasins qui sont fermés. Pourtant, le, le village n'est pas grand. Moi, je vous parle du, du village moderne qui est en bas, hein, celui mmh. du haut. Je n'ai pas été voir. Mais euh, c'est une horreur. Moi, j'ai vu passer. Euh, je n'ai pas pensé. Mon mari m'avait dit, mais euh, tu aurais dû les filmer à ce moment là. Euh, c'est vrai que j'aurais dû les filmer. C'est une horreur dans le sens où il bah, euh, y avait des enfants de 3 ans, des enfants de 3 ans, donc c'est-à-dire des enfants, euh, euh, comme c'est les vacances, bah, c'est des enfants qui étaient euh, au centre aéré, des enfants qui étaient au centre aéré et qui euh, étaient dehors, en plein air, hein, en plein air, en plein air. on leur obligeait à mettre le masque sur le nez à ces pauvres petits enfants de, de 3 ans, Voilà. Alors, je ne sais pas si les parents qui ont des enfants de 3 ans savent, savent vraiment ce qui se passe. Je ne sais pas si ça a vraiment ce qui se passe. Mais euh, le mast est, est, est nocif. Encore si vous arrivez à le mettre sous le nez, ça va. Mais si euh, vous le mettez sur le nez en constance, en plus tenu avec les lunettes, je ne vous dis pas. Euh, ça, juste euh, pendant 4 heures, c'est déjà horrible. Euh, déjà pour nous les adultes, euh, ceux qui n'ont pas l'habitude, ceux qui ne travaillent pas dans les milieux médicaux, et ouais, même ceux qui travaillent dans les milieux médicaux, ils n'ont pas le masque euh, pendant 8 heures. Ils font des pauses et euh, ils le mettent sous le nez, voire ils l'enlèvent. Hein. Quand ils sortent dehors, euh, ils l'enlèvent. J'ai été voir, hein. ils l'enlèvent. Donc euh, à un moment donné, faut euh, il faut arrêter. Il faut, faut arrêter parce que nos enfants, c'est notre... Euh, notre demain, c'est notre, euh, notre futur. Nos enfants, c'est le futur de l'humanité. Et euh, si nous, les parents, on n'en prend pas soin, qui le fera pour nous Qui le fera pour nous Alors, euh, on lâche rien, on surveille. Et on se battra jusqu'au bout. Parce que nos enfants, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Allez, je vous souhaite un bon, bon dimanche mes amis et euh, à bientôt. Bye, puis bonne rentrée pour demain aux enfants. Je les embrasse tous très très très, très fort. Du fond de mon cœur, je les aime tous.